Il y a l'air Qui est-ce qui a pris avec qui est-ce qui a pris avec qui est-ce qui va joindre les besoins? Tiens, job pas fait le manger, monde cap fait faire à lui. L'air fatigué et jusqu'à présent, on ne parle pas la Nous là, bon bien la témoin. Bon pile qui fatigué déjà. Oui, et je ne peux pas vous aller. Alléluia parce que Mouvement qui n'a pas de mouvement Tout le monde, ça va pas la paix non Ça va pas la paix, ça va pas la paix Ça va pas l'homme Donc moi, je suis là dans le pays là, Pour me prier Pour me prier Pour m'adorer Pour me chanter Pour me prêcher. L'homme a besoin de côté pour réfléchir L'homme a l'homme de la paix Fidèlement à la paix, je suis sanctionné Je suis sanctionné, je suis pas Comment vous paix Premièrement, je suis un ciel est bon moi Où est Mais le premier avantage est bien. Premièrement Texas, grand, yi, un peu là deuxièmement texte dit pas gagne pas green cheveux qui sors dans tête c'est un pas bail permission à dit que l'on chrétien ou père sont salter au voyer par bon dieu mon dieu pas recevoir salto là la tout l'air la voyer dans figure bon dieu béni peuple bon dieu bon dieu béni la, peuple bon dieu nous parlons coup de prière Saint-Esprit Nous demande ça pour prier pour les pasteurs pour qu'il y plusieurs pasteurs ont kidnappé un pasteur Devaris Elionor non dans méthodiste pas chrétien sur la route de Delmar, tout près carrefour de l'aéroport la mais ils il dit pas bien Nous a prié pour lui on a prié pour pasteur Dijon Center monsieur nous ouais les prêché, il pas de problème avec nous. En termes propres, sinon, tu accordé avec nous. alimenté, nous. Par la grâce de Dieu. E e Et moi, je que vous avez qui ici un pour moi, pour moi, pour moi, pour tout qui n'a pas de temps bien gardez bien vin qui n'a pas bon même si pas si dans la rue bon tu vas à boire nous qu'il qui ou pas qu'on supporte ou pas même Ah, mais tu non. Bon, regardez, ma, ma prenne, nous, nous mettons nos hommes sous l'ice. Bon, nous finissons, oui. <muché> nous finissons jamais, oui. Et seulement oui, la justice qui vient les la justice qui vient les meules. ça seulement Avant de ça, pas grand-chose. Et l'homme d'où la justice les oui. Dans bon évangile, il m'a fait. pas de droit à Dans le bon évangile, il m'a fait. pas connexion bon. Il pas faire ça avec nous. Il en haut. Il la pas justice garantie. Il n'a pas de droit. Il Il n'a pas de droit. drogue. Il pas de droit. Il monde. Il n'a pas de droit. Il Il pas bat madame. Il n'y a pas de faire de la petite, pas occupé. Il six petites, je m'occupais de toute l'école, je faisais fait université, y a fini. sais pas si je suis en calotte. Nous, je me cloche tous les deux. Nous, dames, dames de moi, dames de moi. Fidèles, pas de moi ici, je m'en dis, papa, toutes les jeunes filles, toutes les dames non. Nous d'amour Vous comprenez bien Nous avons pris mon saisie. Ou est dit ça Ou est-ce camper tu Ils Ou est-ce que tu as dit ça Ou est-ce États-Unis. as dit problèmes Ou est Toute famille, c'est diable est-ce Jésus ça est est-ce que tu as dit ça ça je vais entrer dans la chambre côté. etc. Ça veut dire que là, tu es manger paille, paille, tu es mangé. Chez quelqu'un, tu zé. C'est mon bien-chérisé. Je veut dire que la justice, le respect de la justice, il y a un bon monde de bien. Le, le, le, le, le poule vous réveillez. Il vient de voir réveillez. Il vient de voir ça. Mais là, après examiner pour le pas gagner hein, Pas gagné, matière. En tout cas, tout fidèlement la justice vient de voir réveillez. Vous moi même commandé, pour qui ça, la justice, benzouen. Et si la justice est bonne dans la m'a je me si m'dit la justice, met elle dans prison. Tant pour rendre mon service là. mettez elle en prison parce que si elle n'a pas dans coquin, au là? Donc, en quelque sorte, je ne peux pas un Saint-Esprit en dame, je vais courir pour Negazam. Moi-même, c'est fidèle, pas moi il évangéliste. Et André Ma, grâce, que bon Dieu, moi, je suis mal gros m'a tiré sur grâce, camper machine il bloqué je suis mal grâce, je il a couru je suis mal grâce, a suis mal Amen. je suis il ne peut pas passer le papa, pas un fidèle, pas un saint. Il ne peut pas passer là, voilà. Si nous si avons besoin de ça, nous sommes une autorité devant mon Dieu sur la terre. Et bien, là, non. Nous sommes une autorité devant mon Dieu sur la terre. Et si vous voulez faire ça, si n'importe quel bandit a besoin de décharger il peut pas faire ça pour le faire. Au dimbon mon choix, m'fini faire service baou pour t'a décharger ou. M'a e mon choix ça, il passer passer dans tête ou passer sous corps et pour garder djab pas arrêter. Djab Ou bien hein oh m'a voye ça baou. Peut-être nous n'importe bon di garder mon choix faire le cadeau. Di Pasteur Melvour mon choix faire mon cadeau comme pas à déplacer comme ça, comme ça, ou est-ce que tu as délivré N'importe bandit. Alors, m'baka, ne vais pas l'église pour bandit. fait vous on fait maintenant Vous devez m'ouvrir l'église pour vous À qui je vais maintenant Soyez. Amen Est-ce que l'église attend D'où, d'où, ça li Comment pour l'église Bolos, Sanctuaire qui t'a cité non Dieu. comment pour a ces bandits prendre, comme nous aider là dedans comment pour toute l'église, tout le monde qui meilleur. comment pour nous fermer, ben, mais c'est quoi la réalité l'évangile là, est la prière, non, quoi, quoi Qu la sincérité, quoi autorité de l'évangile là, quoi est puissance cet esprit là. Seigneur Dieu Tout-Puissant, dans le précieux nom de Jésus-Christ, vous me levez même en l'air devant le trône de la majesté divine. Non, payez là. C'est un mandat tout, pasteur. Sérieux. C'est un mandat grâce pour eux. Et un mandat consoler. Je ne sais pas qui les sangles les fait passer. On va consoler, pasteur Eleonore Devaris. Qui te trouvent entre les mains des bandits. Je ne sais pas comment ça y est. Mais Dieu Tout-Puissant m'a un temps pris, ou capable de longer mes mains sous lui Je m'a dit Fortifier-li. Fortifier-famine, madame ni. Et je m'a dit fortifier ministère tous les fidèles. Monsieur Pasteur, je m'a fortifié Fortifier-vous. Je demande de renouveler le foyer. Renouveler le foyer. Renouveler le pour toujours combattre, Seigneur. Amen. Yes. Je me le fais devant, Seigneur, parce que je suis de ma 29. Je ne peux pas comprendre, Seigneur. Je vais apprendre que pasteur passé, ça te dit pas de pièces de l'argent. Parce que ce n'est pas objet. Seigneur, c'est ta as du vrai, Mando est à venir pour lui. Et Seigneur, s'il t'a doué mourir pour la dans le ciel, ciel pour nous oh, oui. Au lieu de négocier, papa bon Dieu, nous mando t'en prie, s'il vous plaît. protéger, protégé, gardé. Yon. Nous sentons vos vieux mouvement qui a fait dans le pays. Pour des hommes de valeur, des hommes de poids. Pour courir qui à pays, Seigneur. Nous m'en donnons s'il vous plaît. Nous prions pour les médecins, nous prions pour les agronomes, nous prions pour les ingénieurs, nous prions pour les magistrats du pays, les commissaires de justice. Nous prions pour eux. Amen, Seigneur, nous protéger davantage. Nous prions au Seigneur pour les bons policiers qui ont mourir, qui fait bon travail. Tout quoi, police, prier, prie pour eux. C'est un prié, un prier pour les méchants qui viennent dans le pays. Méchants qui ont alimenté méchants politiciens. Méchants hommes eh, d'État. Méchants qui ont alimenté le pays. C'est une si situation comme ça. Méchants bourgeois. Méchants hommes d'affaires. C'est yo, si un manque de prendre contrôle. On connaît une façon, façon, on capable de contrôler. On est capable de contrôler. pas ici, vivre, mais on pas monde qui faire vivre. Même bon dieu, papa, s'il vous plaît. On pile là dedans on passe à On de vivre Gagnez ce besoin mais on vous. On de on vous, on on mais gain son je te souhaite gagner en main Gagne son badge son badge de travail je te souhaite gagner Seigneur nous on doit prier va te nemb ça capable avancer m'en lumière lumière nous davantage boy lumière lumière nous davantage lumière lumière nous davantage lumière lumière nous davantage au nom au nom au nom Oh non Oh non Oh non Oh non Oh si, il je ne vais pas faire confiance Pour manger code. Et ça m'a là, attendez bien, ça m'a là. qui ici. pas de dans ils mangent de il <coughs> <coughs> -si y a cinq femmes, il y a 45 garçons, Yo pas yo Il pas qu'à croiser. Il y a des gens tête pour pas là parce que si on se un seul en vacances, on se l'a pour le ciel. Depuis je <rire> suis barre pour le ciel, suis là. Comment des petits qui on l'église, qui a censuré le monde, à gauche, à droite. Quand il Qu'on a la vie sans sanction, la police censurée. La justice censurée. L'école censurée. Même sans poêle censurer tout, oui. Viens sans poêle, oui. Bon, bandit, tout bandit, bandit qui a été là, nous même bandits, nous a sassé, non. Parlement. Censuré. Est-ce qu'a de de là Parlement censuré. Et si prends prend langage avocat. Av, euh, Barreau censuré. L'avocat fait des ordres. Si il a pas censuré seulement dans le journaliste, si il a pas censuré. On dirait. On dirait dans le journaliste, il pas censuré. C'est un bon bien saisi. Mon international, les grands dignitaires internationales, ils censurent le pays. Le pays ne marché pas suivant, l'autre censure. Il. Et pas ça nous entendait? Oui. Bah, Je si nous faisons une nouvelle. Ils ont un bon embargo, ils ne pas pas aider. Ils ont bloqué tout le bateau cargaison de marchandises a déjà bloqué ça mon grand père absentsur pour moi pour me l'église pour me l'agile pour me l'agile quoi by vacab bon fait sur le radin ouais viens arrêter messieurs depuis nous capables ici un by sanction red ah mme de bougiez un by sanction by sanction pour ne pas coucher femme babo femme ou bien on va coucher femme section pour qui cap manqué l'évangile des gars yes. yes. bail section pour net qui paraît même à yes. Yes. mais vous avez bail yes. section yes. Oui, ou madame dans la voie menacée pour taper yes. bail section pour ne qui rentrer rentré dormir Rentrer à 11h30, madame, vous ne pas Mais vous de pour moi. Vous avez un de justice. pour moi. Vous je un peu de Vous qui est malade dans la bouche, qui connaissent l'évangile, ça pour attaquer. Vous qui ça nous utilise la société Pas l'empile. Moi, je viens de montrer toutes les tailles, c'est ça que je dis. Mais après, je me là, dame la dame, son grand cadre est ka habitué au pays. A. Et l'hôpitalité est diable pour manger. Il prend le filer, il prend le mourir. Et, mouri. et puis, je voyez chercher l'hôpital là même si on oxygène dans la bouche, on a un oxygène qui nous et puis nous pose les mains. On a un tout vieux salteur dans démonia Mais qu'on a son personne utile les consulter dans notre job. Mais ça, on dit que ça nous fait. Si m'a a montré nous encore dans le là on a un palan pile radoté. Si c'est journaliste ou bien c'est mon capin fort, non, j'en ai pas levé, mais déplacé. Viens et vois. Mais on déplacé. Nous disons ça tout le temps. Et pas fort des micros. Mais on nous ne changeons pas notre cadre là. Tout l'évangile a fait ici. Etc. Je suis d'habitude. Je ou tous les ministres, les ils été chaque personne a C'est le ministère qui a fait réduit. vagabond. ou en Ils ont vagabond, ou Ils en été de bien. Ou été Ils ont Et puis, Ils Amen, oui Amen Je vais quitter ça là, après je n'apprécie Mais, bon, si y'a là, j'aime Mon, pas peut-être comme ça Je suis bien, parce que je ne suis pas assez bon L'Evangile, moi, c'est bon C'est dans le mieux L'homme descend sur la terre, ça a peine au bon, Même toute parole moi C'est un homme sauvé ciel et pas l'argent, c'est pas la société C'est un homme sauvé C'est coincé au qui dans le ciel coincé au homme pour faire bon Coincé, fait pour l'évangile, madame. Voici, à nous sanctionner, monde qui parle dans le restaurant, madame. Vous madame n'a pas de valise, et puis restaurant, rentrer dans le restaurant, fait choix pour lui. madame n'a fait manger, pas dans restaurant, Au l'on marie, l'on marie, madame, tout quoi vous dépassez, madame, Monsieur, on doit y avoir trop. Monsieur, répondez moi maintenant. Et amen, amen, si il a pas il femme quand on Et puis là, l'église, là, là-bas, parfois le moniteur l'école du dimanche, mes amis, tout le monde, bon, a un grand Je ne sais pas on je ne vais pas faire ça. Je ne vais pas Mais si c'est pour ça, je ne pas faire grande chose Je ne vais Que bon Dieu Que bon Dieu me bénir Est-ce que ça te bénit matin Oui. bien non, ou bien béni. Et par à l'argent, on porter. Moins pour chou. Nous ne pas quoi de monde. <'enfance> <'enfance> <'enfance> <'enfance> <'enfance> <'enfance> <'enfance> pas convertir mon qui visite pour la première fois avec tout respect pour me parler comme qu'il y comme là et non mon nous besoin pour nous est-ce que n'a on traversé avec l'évangile là amen négrisa amen négrisa et c'est à d'assa oula yes yes oui c'est vrai ça va tricoter pour moi on l'a dit quand on n'est et son si de a dit que combien tu as 21 ans. Je suis en train de la pou ville. E pour la ville, pour me pour me faire de faire Je suis il dit mal cherchons, il vous. On se tape Dans le ciel, moi, m'apprévu à Dans le Satan. Dans ciel, à Au nom. Au nom.